Bonjour, bienvenue sur la vidéo capture portant sur l'ouverture d'un compte Facebook. D'abord, vous devez être connecté sur Internet et puis avoir réalablement inscrit l'adresse www.facebook.com dans la barre d'adresse. Donc, pour vous inscrire, vous devez remplir le petit formulaire sur la page d'accueil. Donc, vous inscrivez votre prénom. Vous pouvez l'écrire avec une lettre. Majuscule, le nom de famille, votre adresse électronique. Et ensuite, vous rentrez à nouveau votre adresse électronique. Et puis vous entrez euh, un mot de passe qui doit être composé de différents caractères. Donc euh, vous pouvez y inclure des, des chiffres et des lettres. Ensuite, on vous demande d'entrer votre, votre date d'anniversaire. Donc vous entrez le jour de votre date de naissance, le mois. L'année de votre date de naissance. Voilà. On vous demande aussi d'inscrire si vous êtes soit une femme ou un homme. Et ensuite, quand vous avez rempli le petit formulaire, vous pouvez cliquer sur « Inscription ». Vous avez une nouvelle page qui s'affiche et puis où c'est inscrit « Étape 1, retrouver vos amis ». Donc Facebook vous permet de retrouver vos amis via les, les différents types de courriels que vous avez. Donc par exemple, moi j'ai une adresse Gmail, je pourrais cliquer ici « Retrouver des amis » et puis Facebook pourrait aller retracer mes amis qui ont déjà un compte Facebook. Et je pourrais retrouver des amis euh, via mon adresse Gmail. Mais nous, nous allons ignorer cette étape. Donc, on peut, oui, vraiment ignorer cette étape. Ensuite, on nous demande euh, de remplir notre profil. Donc, vous pouvez entrer, euh, par exemple, le collège où vous avez étudié, euh, l'université où vous avez étudié, ou, euh, par exemple, l'employeur pour lequel vous travaillez présentement. Pour ma part, je vais ignorer cette section. Et ensuite, à l'étape 3, vous pouvez télécharger une photo ou prendre une photo de vous si vous avez une webcam sur votre ordinateur. Présentement, présentement je vais ignorer cette section. Mais je vais quand même continuer mon processus d'inscription. Donc voilà Maintenant, vous avez accès à votre page Facebook, donc le compte est bien ouvert, on a un message de confirmation qui est, nous est indiqué. Donc, euh, Facebook nous suggère d'accéder à notre boîte de courriel pour terminer le processus d'inscription. Donc, euh, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Accéder à votre boîte de courriel » pour aller confirmer que vous avez bel et bien ouvert un compte Facebook. Et à ce moment-là, votre compte sera définitivement accessible. Donc, euh, je vous remercie beaucoup.